Parce que sans nature, pas de futur. Il faudra préserver nos écosystèmes indispensables à la vie. Sachons dès aujourd'hui créer un nouveau rapport avec la nature, l'animal et le vivant. Au regard des enjeux climatiques et environnementaux, les objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique sont très insuffisants. La France a peine à imaginer un projet global et des politiques d'amélioration structurelle. Sachons protéger et restaurer la biodiversité. Nous sommes une espèce parmi d'autres. Notre existence, l'air que nous respirons, ce que nous mangeons, l'eau que nous buvons et notre santé dépendent de la richesse et de la santé des écosystèmes dans lesquels nous évoluons. Notre sort est lié à celui de toutes les espèces vivantes. L'économie, la croissance ne sont pas des valeurs auxquelles il est légitime de tout sacrifier. Sachons aussi respecter l'animal. Pour cela, il est nécessaire de transformer le rapport humain-animal en une coopération de chacun et non en une exploitation productiviste. Les conditions d'élevage ou de détention des animaux doivent respecter leurs besoins élémentaires en termes d'espace, d'alimentation, d'habitat, de vie sociale et de santé avec la garantie d'absence de tout stress et de souffrance. Les écologistes proposent de promouvoir et de subventionner la transition de l'élevage industriel vers celui du plein air, de mettre en œuvre de nouvelles conditions d'abattage des animaux de boucherie dans des abattoirs français. L'expérimentation animale doit être progressivement remplacée par d'autres méthodes de recherche non animales dans l'intérêt de la santé pour tous. Les impacts de l'action humaine sur notre planète, avec le risque de la rendre inhabitable pour les générations futures, nécessitent donc que nous changions fondamentalement nos relations avec la nature et de prendre soin du vivant. Pour tout cela, votez pour vous, votez pour nous